Henri, est-ce que tu peux nous parler de la, de la mise en œuvre de ce projet qui a abouti à la création d'un spectacle et à l'édition de ce livre euh, qui s'appelle « Ailleurs ».« Ailleurs euh, » est la deuxième pièce de théâtre que nous avons euh, créée à partir d'une expérience de, euh, de coécriture dans le quartier de Bagatelle. C'est le Grand Mirail. Euh, on a mobilisé des habitants euh, dans une tranche d'âge de, de, de, de 20 à 65 ans pour euh, écrire euh, une première pièce qui a été « Faire tomber les murs » et une seconde qui est ailleurs. Donc un an d'écriture, un an de réalisation du spectacle même après que j'ai écrit la pièce. Donc ça c'est une expérience singulière. Ensuite, pourquoi ailleurs euh, Parce que autant nous nous sommes focalisés sur euh, le quartier, avec « Faire tomber les murs », euh, avec la fiction d'un immeuble qui s'effondrait, Ailleurs, pose les questions de la migration. Une migration singulière puisque la situation de départ est des habitants en haut d'un immeuble à Bagatelle attendent une embarcation pour partir en Afrique. Donc c'est la question de l'exil, et, et tout simplement parce que l'Europe est sous l'eau. Ce sont un certain nombre de thèmes qui traversent le spectacle, une fiction, et qui pour autant abordent des sujets qui sont véritablement d'actualité. Il y a quelques jours, Le Monde a titré sur la, la question du rapport du GIEC. Euh, et donc, euh, les questions de la montée des eaux, et, de, et les questions du carbone et de la pollution, et la question des de, émissions de, de, de gaz à effet de serre sont, sont véritablement des questions importantes de, de nos sociétés. Et euh, il était intéressant d'apporter dans un ouvrage « Les regards croisés » d'universitaires, spécialistes de ces questions, autour d'une pièce de théâtre. Et là c'est peut-être une, une, une, autre, une autre réponse à l'ailleurs, c'est-à-dire que l'ailleurs d'une pièce de théâtre, c'est aussi ses répercussions sociales. Et tu dirais que ce, ce livre s'adresse à quel, quel lecteur en fait ben, J'ai le sentiment, en tout cas j'ai l'espoir, que ça peut euh, intéresser d'une part le monde de la culture, c'est-à-dire politique, euh, euh, acteurs culturels, euh, euh, acteurs tout court, gens de théâtre, donc les, les, les, les gens qui gravitent autour des espaces de la culture. Je pense que ça peut aussi intéresser euh, le, le monde de la socioculture, c'est-à-dire constituer d'une certaine façon un, une forme de médiation culturelle. Je pense également que ça réellement euh, peut interroger les gens qui, dans leur spécialité, se questionnent sur euh, des ailleurs. Euh, Marie-Christine Jaillet, dans ce livre, écrit un texte sur, euh, en effet, sa, sa, sa, sa vocation de sociologue, mais les questions qu'elle se pose dans l'écriture de, de, de, de, de, de sa compétence euh, au regard de, de, de l'écriture du texte de théâtre. Donc ce sont des, des, véritablement à la fois des, c'est un lieu de confrontation et de partage.